Comment on se retrouve. Alors, qu'est-ce qu'on a De nouveaux sceaux. Là, c'est notre cher Avery. Thomas Tio. Et là, c'est. Là, c'est Adam Valdridge. Là, c'est Joseph Farrell et là, Richard Wand. Hmm. Tous des capitaines pirates. Bah, faut croire que ta théorie sur un rassemblement de pirates n'était pas si ridicule que ça. Alors, à ton avis. Qu'est-ce que tu crois qu'on doit faire ici Appuyez sur un bouton, tirer sur un truc Je sais pas trop. Peut-être un truc avec les bras Oui, vas-y, essaie. Allez. Eh hey, les gars, quand vous en aurez assez de tripoter ce pauvre Saint-Dismas, moi je serai vous, je viendrai jeter un coup d'œil par ici. Le trapèze qui est là, c'est forcément le volcan, on est d'accord. Et la couronne, c'est la baie du roi. Je crois qu'on est tombé sur une carte, jeunes gens. Tu sais que t'es un putain de génie, Victor. T'entends ça, Nate Un génie. Ouais, ouais. Alors nous, on est à cet endroit. Cette tour est alignée avec le saut d'Avril. Ok, donc ça veut dire que les autres sauts doivent correspondre au tour de l'époque d'Avril. Bon, du coup, le trésor est sûrement dans l'une d'entre elles. Ouais, sûrement, mais laquelle Si je compte bien, il y en a 12. Hein Dis-moi, Victor. Hmm. Tu te serais pas mis à fumer des cigarettes par hasard on ne doit pas être les seuls à travailler dans le coin. mettez moi couvert À terre On les a pris par surprise Oh merde Rannulez C'est un piège Je vais les arrêter C'est ah à Payez Ouais, il faut espérer. Tout va bien, hey. Hey, bien. Sam hey, par ici. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de savoir si j'ai raison. Euh, merde. Regardez ça. Eux aussi, ils ont compris pour les tours. Les emplacements, les sauts, les travaux. Bon, et maintenant? Mmh. Bah, c'est simple. On est dans la merde. Parce que nous, on est venus à trois, Alors qu'eux, ils sont toute une armée Et ils ont une longueur d'avance Oui, mais ils savent pas encore dans quel tour ils doivent aller Super, Nathan, sauf que nous non plus Si, on le sait <rire> Regarde, c'est un peu abîmé Mais on voit à quoi ça correspond T'es sûr de ton coup Parce que ça pourrait être celle-là aussi Oh, merde ah, En tout cas... Deux tours, c'est toujours mieux que douze. Ok. Moi, je m'occupe de cette tour. Sully et toi, vous prenez celle-là. Non, non, pas question. Raif a déjà dû envoyer des hommes dans toutes les tours. Ben justement, si on veut avoir une chance de les devancer, alors va falloir qu'on se sépare. Attends, Sam, il faut pas se précipiter. Ah, il a raison. Ces tours sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. Tu tombes sur l'un des gros bras de Shoreline qui nous appelle surtout. À tout à l'heure. gentiment en plein milieu d'un marché ah, Ce serait complètement dingue. Mais on en a déjà vu, des trucs dingues. Ça, tu peux le dire. une Je sais pas comment... C'est un dernier de Vous pouvez faire des films, brancher la caméra sur votre télévision. Je vais vous prendre une bière. Qu'est-ce que vous avez ah, malheureusement, Tu vois tu n'es pas en train d'écouter. m'écouter, Ne me reste plus ce que tu te préparais à aller. Hé, hey. je viens maintenant de tout. Je crois qu'on a un chèche qui veut plus, là. Hé, Nate, tu veux pas que je t'en achète une? Celui, là n'es pas bien de porter une chemise pareille. Oh, c'est un vrai, mais beau. Super bon ici, tu trouves pas dites mmh, Il a raison. De toute façon, très bon. Non, à part. Ah Oui, oh, J'essaie de marcher. Ah oui. C'est des grains. Mais je peux plus me sais. Qu'est-ce que le, le poisson à la sauce tomate, au trondo ai botaïba. Il vous faut des filets de poisson. Vous avez le temps là. Je de sais pas. Il faudrait que de tomates de et de curry. Les bêtes chauffées un peu d'huile Achetez des ongles et ajoutez-les. On jusqu'ils deviennent transparents. Une chose. Je lis plus trop des masques. Ah, nous y voilà. C'est fermé. Il va falloir qu'on se faufile à l'intérieur. Discrètement. Oui, c'est ce que je voulais dire par ce faux filet. Ah. Hey, regarde La fenêtre là-bas, elle est cassée. Eh hey, Sully, Je pense qu'on peut passer par là. C'est parfait. Oh là. <coughs> Ça me semble interminable. Tout va bien pour toi T'avances à ton rythme et moi j'avance au mieux. Oui, au moins, on a le temps d'apprécier cette belle vue. Bon, on va faire le tour des lieux. Ben dis donc Cette tour-là est en bien meilleur état que toutes les autres. Elle est située en plein cœur de la ville. Ça peut nous compliquer légèrement la tâche pour sortir le trésor. Le sceau d'Edward England, comme indiqué sur la carte. Bon, qu'est-ce qu'on cherche exactement Très bonne question. Quand est-ce que ce clocher? Oui, ça, tu l'as dit. Hmm. Tiens, qu'est-ce que tu paries? On est au bon endroit, c'est sûr. Appelle Sam. Tout de suite. Scorpion, perso. Répondeur. Salut Sam. Ton frère et moi, on a trouvé la bonne tour. Tu nous rappelles Pas très performant le réseau dans cette ville. Allez, pas la peine d'attendre plus longtemps. Je reviens tout de suite Oh là là C'est pas croyable hey, T'as vu ça, Sully L'horloge marche encore Ouais, j'avais remarqué Essaye de pas te retrouver coincé dans tous ces engrenages C'est clair Non, tout va bien, t'inquiète pas. déjà ça. Le lion. Je suis sorti avec une lionne une fois. Ça n'a eu aucun effet, Nate So it's a balancier. Le scorpion vient de se débloquer. Ok, je passe à la deuxième maintenant. Deux de fait, plus que deux, petit! Bon, voyons voir. Let's <laughs> go. Il ben va bien. Il a dû oublier de charger son téléphone. Hey, ça a marché! Génial! Le taureau est débloqué et le saut d'avril vient de faire son apparition! Regarde, il y a bien cette grosse cloche là, tout en haut Attends Je vais aller voir Je peux faire reculer là, c'est génial. Euh, non, non, non, non, non, non, non. Voilà. C'est bon celui, j'ai réussi. Sonnez moi-même. Oh merde! Au moins j'ai réussi à ouvrir la porte. C'est une façon de faire. Tout va bien? Je sais pas encore. Et toi? C'est bon. Oui. Tiens, regarde. – La pièce Tu la veux ?– Ouais, bien sûr, pourquoi pas. On descend voir Je croise les doigts pour qu'on tombe sur les tonnes d'or et le bijou. Sam, enfin Tout va bien J'ai fini de fouiller ma tour, j'ai rien trouvé. Ouais, bah Nous, on est au bon endroit, il n'y a aucun doute. Viens vite nous rejoindre. Ah bon T'es sérieux Ok, ok, j'arrive. – Il arrive. – Cool. Celui! Je suis là, t'inquiète! Wow! Eh, hey, ce serait pas nos gars là? Ouais. Henri Avry, Thomas Tew, complice de toujours. Pire de toutes les chasses au trésor <rire> Ce sont les sauts d'Avry et de Thieu. Mais ils sont légèrement différents. Ah, il hein. y a les motifs d'étoiles dessus. Et ils pivotent. Dans quel sens je dois les tourner Et attends un peu. D'autres symboles de pirates Adam Boldridge, Anne Bonny et Christopher Condent. Il y a beaucoup trop de possibilités. Et si on allait voir où conduit cette porte J'espère encore trouver un trésor ici. Pareil pour moi. Tiens, regarde, j'avais raison. Baldridge, Bonnie et Condant. Maléfique. Mais euh, qu'est-ce qu'ils font là exactement Allons le découvrir. moustache presque aussi impressionnante que la tienne. Ouais, c'est pas mal. Hmm. Hmm. Non, nada. Hmm, hmm, non. Tiens, des étoiles. Ce sont les mêmes que celles sur les seaux d'Avril et de Tiu dans l'autre salle. Ah, ouais, t'as raison. Oui, c'est vrai, quand Dante était appelé Billy le Manchot, il devait avoir une fausse main. Nada. Voilà encore un de ses motifs d'étoile. Ouais, mais celui-là est un peu différent du premier. Ah ouais, bien vu, dis donc. Merci. Tu vois, je suis pas seulement qu'un beau gosse. <rire> bon était Rousse. Le saut d'avril et celui de Tio. Les étoiles dessus s'alignaient, tu te souviens Je parie que celle-là aussi. tout cela. Eh ben, c'est... Euh... On dirait.. Euh... Ouais, t'en sais rien, quoi. Et je te signale qu'il y avait beaucoup de pirates à l'époque. Alors, on est coincé. Coups... On n'est pas coincé. Arrête, ton téléphone. Ouais, c'est l'appel à un ami. Pas loin. J'appelle Sam. Voilà. C'est vraiment très belle cette peinture, t'as remarqué? Si jamais on trouvait pas le trésor, on pourrait toujours les vendre à un musée. Concentre-toi déjà sur les étoiles. Ok, c'était pour mm. dire. William Mays. Américain? Non. Ouais, de Rhode Island. Comme Thomas Tew. Nada. Hmm. Hmm. Non. Nada. Eh ben voilà. Ouais, T'es encore dans la tour Je viens juste de descendre, là. C'est quoi la photo que tu m'as envoyée Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, dis-moi juste ce qui tu vois. Alors déjà, les dauphins, c'est Richard Want. Ensuite, le trident, c'est Joseph Farrell. Et les deux mains avec la perle, c'est William Mace. Super. Reste dans un endroit où tu captes, au cas où j'aurais besoin de toi. Mais Nathan, t'as trouvé le trésor Non, pas encore. Mais j'ai un mécanisme à résoudre. Je te raconterai. Des livres Le globe ce Want, ça devait être un érudit. Ah, Richard Want, il était le capitaine du Dolphin. Ouh, on dirait que lui et Baldrige, faisaient un concours de la plus belle moumoute. Tu peux m'aider, celui J'arrive. Merci. C'est droit Mais qu'est-ce que ça peut bien faire Bah, Ça me gêne. Regarde la tête de farel Il a pas envie d'être là où il est. Hmm. Hmm. Non. Nada. Hmm. Hmm. Non. Nada. Hmm. Voilà. Qui ces pirates Ben. Franchement, ça me surprend beaucoup que tu les reconnaisses pas. Mais si, je les reconnais. Je veux juste vérifier que Sam aussi, parce qu'il aime se sentir utile. C'est juste ça. Ah ouais, c'est juste ça. Merde Qu'est-ce qui s'est passé ici Je dirais que c'est une torche qui s'est décrochée. Bien, on va voir ce qui reste. Je reconnais pas ce type. Il a l'air beaucoup plus jeune que les autres pirates. En mmh. oh, voilà un. Tiens, Sam vient de me répondre. Ah, tu vois, Sully Apparemment, Sam n'a pas toutes les réponses non plus. C'est moche de jubiler. Je sais. On peut se concentrer sur les peintures. Pas de nom. Ce type est habillé comme un mort. J'ai trouvé les étoiles, mais qui tu peux bien être <rire> Yazid al-Bazra. – On dirait un Indien. – Presque. Un Mogol. – Attends, c'est pas les Mogols qui a à dépouiller ?– Le code d'honneur des voleurs. <rire> – Ouais, comme s'il était toujours respecté. – Edward England. – Petit ouais, mais costaud. Et en voilà quatre. Bon, j'ai les noms de deux d'entre eux. Ça devrait suffire pour trouver la solution. Bingo. Et voilà. Alors qu'est-ce qu'on a Bah je sais pas trop encore. Tu veux peut-être l'envoyer à Sam Vraiment Quoi C'est pas moi qui dis que c'était l'expert en piraterie. Mais c'est toi qui vois. En voilà déjà une. La deuxième, la dernière. Voilà, on va voir ce qui va en tirer. Tu sais, ça me fait penser à. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Tu as juste pris des photos? Prends ça. Ceux qui passaient ces épreuves, ils avaient sûrement pas de smartphone sur eux. Oh, tu es sûr Alors, dans ce cas, ils n'avaient qu'un moyen de trouver l'indice suivant. Ça Des indices Ouais, fais voir. Et voilà. Oh, oh, oh. Alors, ici, ça se pourrait bien être des alizés. Ouais. Et ici, on dirait des latitudes. Ouais. Euh, si je comprends bien, va falloir qu'on remette les voiles, matelot, c'est ça Prodeus quad Non, non, c'est pas possible Quoi pas possible Oh là là, c'est tellement évident Nate pourquoi Ça m'a pas sauté aux yeux Arrête hein. de jouer les mystérieux, c'est bon hein. Dis-moi plutôt de quoi attends, tu attends, attends. Sam, t'as eu les photos <rire> Quelle surprise Je crois appeler sur le téléphone de Sullivan Et deviner qui décroche Ça va, Nate Salut, Rafe. Ça fait un bail. Comment t'as eu ce numéro Ce l'a laissé sur une serviette <rire> Si seulement. Ça aurait pu me coûter que quelques verres de rhum. Mais non, au lieu de ça, j'ai dû payer le prix fort pour vous le trouver. Ah. J'espère que t'as pas trop dépensé dans toute cette histoire, parce que la concurrence est rude. Ouais. c'est vrai que t'as pas trop mal assuré jusque-là. Mais tout ce qui compte, c'est de mettre la main sur le trésor d'Avry en premier. <rire> Est-ce que tu me lances un défi eh, hey, Nate, tu sais que je suis du genre joueur, mais ma partenaire, elle, elle est plutôt du genre à se dispenser de prendre des risques inutiles. Wow. Ray Fadler, qui reçoit des ordres de quelqu'un d'autre. C'est fou ce que les temps changent. Écoute, Nate, je vais te faire une offre qui sera valable qu'un temps. Tu laisses tomber, tu rentres et tu vis ta vie. Et je suis prêt à tout pardonner, en souvenir du bon vieux temps. Aussi tentant que ça puisse paraître, Ray, je t'avoue quand même que... C'est pas trop mon genre de renoncer alors que je suis en tête, tu vois. Très bien. Rodeo Squad Licentia, pour Dieu et la liberté. Très bonne photo, Nate. Bel angle de vue. T'as piraté nos téléphones. Tu m'as volé la croix. Écoute, Nate. Si t'es à moitié aussi malin que crois, tu vas accepter notre Tu décides quoi Ça m'a fait vraiment plaisir de te parler après tout ce temps, mais je dois prendre cet appel, alors – Attends, Nate, raccroche pas !– Nate Quoi Dis-moi, euh, t'es au courant que sur les téléphones actuels, il y a des bugs GPS, hein On se voit bientôt, mon pote Merde Laisse-moi deviner, des types armés vont débarquer dans le coin. Sam pour Dieu et la liberté. Nathan, tu sais ce que ça veut dire. Sam, écoute-moi. Tire-toi de là où tu es. Et détruis ton, ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe Bref, nous a localisés. Nous oh, hey Sam Sam ah, Hey Je t'en paierai un autre. Voilà. Celui Je crois que c'est la tour de Sam. Aucun doute, c'est bien la tour de Sam. Eh bien, par ici. Ah, excusez-moi. – Continue à descendre la colline !– Formidable. Hey, en – Accroche-toi !– Oh, de Dieu La tour de Sam est en bas de cette descente Continue d'avancer On doit continuer de descendre! Eh, c'était du loge propre! Bah, ils vont devoir le relaver! On doit continuer de descendre! C'est un vrai labyrinthe! Ah, as juste Continuez à descendre! La tour de Sam est en bas de cette descente! Continuez d'avancer! Oh, bon, t'es pas obligé de percuter toutes les clôtures Je fais tout mon possible Accroche-toi Mais où est-ce que tu as C'est toi qui vas dit continuer à descendre Comme un chef Ah Tu vois j'ai réussi. La tour de Sam est en bas de cette descente Continue d'avancer oh, Merde Ils veulent pas nous lâcher On doit bien on est, Allez, on est Ok, par là Oh, stop, stop, stop Allez cachez est... la là c'était Allez, nous la Qu'est-ce okay. qui se passe là Allez, avance Je vois qu'il est sa train Allez s'avance Allez, avance, Euh Euh, Je crois que je coupe Coupez ah par là Courez, courez, courez Et maintenant, qu'est-ce que je fais Tiens, prends bon, cet escalier Sam ne va pas s'en tirer si on ne descend pas en bas Ah, ah ah Je crois qu'on bon, les a semés. Hé Nate Ouais On pourra plus jamais revenir dans cette ville, t'en es conscient Ajoute-la à la liste ah. Ah. d'avoir son permis on doit continuer de descendre ah, ah on va voir si ce camion peut passer par là non oh, c'est oh, pas vrai Plus du tout On y est presque, essaie de repérer Sam. Là, je crois que chez lui, juste là. Tu crois que je fais quoi ah Comment on peut l'attendre J'en ai aucune idée mais. Fais surtout en sorte de pas le perdre de vue de Tu crois qu'ils ont envoyé assez de type à nos trousse Ah, étant donné qu'on est toujours en vie, j'en ai pas l'impression. rejoindre Sam Pas encore, petit, si. mais on arrive bientôt à la fin de la route Je sais, je sais Nate euh, Nate Tiens, prends le volant ouais, Quoi T'as complètement perdu J'essaie. Ok. Ok. Allez saute, allez saute. Ça monte dans cette putain de bagnole. Je suis plus rapide. Arrête de discuter. Attention. Sorte de là, c'est impossible qu'il ait survécu. Ne prenons pas de risque. en C'est que la voie est libre. Ouais. Tant mieux. Rodeus, Quod, Licentia. C'est carrément simple comme code. Pour Dieu, la liberté, c'est leur devise. Toutes ces références au paradis de dire qu'on a raté ça. Je suis content de voir que vous allez bien. On va beaucoup mieux que bien. On a trouvé Libertalia. Libère quoi, Tali Libère Talia. Apparemment, Avry a fondé la légendaire colonie de pirates. Oh, ça tenait plus de l'utopie que d'autre chose. Où ouais, est le trésor dans tout ça. Ben, si on en croit les récits, cet endroit aurait servi de refuge à des centaines, peut-être même des milliers de pirates. Et on dit qu'ils partageaient tout. possessions, ressources... Argent. Ils gardaient tout dans un seul et unique bâtiment communautaire. Ok. Alors où il se trouve ce sanctuaire pour pirates communistes Ici même. Sur cette île, au nord-est de la baie du roi. <rire> Et Rafe a une copie du parchemin. Oui, bah, le temps que Rafe le déchiffre, on sera déjà en route pour Libertalia. Je vais vous dire, ce magot, c'est comme s'il était déjà à nous... <rire> Oups. Comment ça se passe en Malaisie, Nate T'aurais pas un peu dévié de ta route ce C'est pas du tout ce que tu crois. Vraiment Parce que vu de l'extérieur, on dirait que tu t'es lancé à la recherche du trésor d'Henri Avry. Et si on en juge par le nombre de soldats de Shoreline qui traînent en ville, je suis à peu près sûr que vous n'êtes pas les seuls sur le coup. D'accord, bon. En fait, c'est exactement ce que tu crois. Mais je peux tout expliquer. Écoute, ça va te sembler dingue. Et c'est toujours ben, Pour commencer, je te présente Sam. Sam Drake, mon grand frère. Salut. Je suis désolé. Je, je, je croyais qu'il était mort dans une prison je du Panama. Mais comme tu vois, j'étais à côté de la plaque. Il a moisi là-bas 15 longues années. Tout ça à cause de moi. Et le type qui l'a fait sortir réclame un gros paquet d'argent. C'est pour ça qu'on attend besoin du trésor d'Avry. Mais, mais, je... mais la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a trouvé. Il nous attend sur une île au large de la côte. Ok, attends, t'es mort. Ce job... En Malaisie. Ça a jamais été que du vent. Tu bah, sais. D'accord. Non, attends, attends. Elena, reviens. T'es allé beaucoup trop loin. Je t'assure que je voulais t'en parler. J'en ai ma claque. Je voulais te le dire, mais je ne savais pas comment. J'en sais rien en le disant. Il fallait que je te protège. Ne te fous pas de moi, Nate. T'avais surtout pas le grand de me le dire en face. Encore une fois. Ah, je, je savais que t'allais réagir comme ça. Comment t'aurais réagi, toi Pendant des semaines Tu m'as menti Si tu t'étais fait tuer, je. Je n'aurais très certainement pas su. Et le clou du spectacle, c'est que t'as un grand frère. Qui es-tu Brett Tu me connais, je suis toujours le même c'est pas pareil cette fois. C'est pas vrai. Il fallait que je le tire d'affaire. J'en ai rien à faire de ce foutu trésor. Ce regard que t'avais quand t'es arrivé dans la chambre... C'est une chose de me mentir, mais le plus embêtant, c'est que tu te mens à toi-même. Bon, j'ai un avion à prendre. Surtout, t'en fais pas pour moi. Mais qu'est-ce que tu fous Va la rejoindre On n'en a pas terminé. Bon, on devrait peut-être arrêter. Et pourquoi ça Parce qu'il y a peut-être un meilleur moyen pour sauver Sam. Comme quoi On pourrait peut-être lui trouver une nouvelle identité. On, on, on pourrait lui trouver une planque. Je Il un a passé les 15 dernières années en prison. Pas question qu'il se terre dans un trou. Bon, d'accord. Toi, tu cours après ta femme. Sam et moi, on se dirige vers Libertalia. Sans moi Vous allez vous faire tuer en moins de deux. Tu crois ça <rire> Écoute, fisson, ça fait un paquet de temps que je suis dans le métier, alors je crois que je peux quand même... Hey, tu veux te rendre utile, Sullivan Va garder un œil sur elle. Si c'est ce que tu veux... Ça va. Va faire tes bagages. Moi ça deux secondes. Avec tout ça, toutes ces aventures dont on s'est sorti in extremis, je crois qu'on n'a pas encore pris le temps de se poser, et prendre la mesure de tout le chemin parcouru. Hein C'est que Parvis Magna. C'est Parvis Magna Ouais. Écoute-moi, petit frère elle finira par s'en remettre. Avec un trésor comme celui-là en poche, elle t'en voudra pas. J'en suis pas sûr. Je crois que j'ai peut-être... trop souvent fait la même erreur. C'est marrant, j'imaginais ça... plus grand. <rire> oui, bah en tout cas, on est au bon endroit. Je vais nous trouver un coin où accoster.